Bonjour à toutes Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer comment faire une dépose euh, finalement parfaite pour que vraiment l'ongle ne soit pas abîmé. Donc on peut commencer euh, donc par la ponceuse éventuellement si vous le souhaitez ou par une lime à grain épais. Donc là, c'est une lime à grain 80. Donc, bien sûr, je l'ai déjà utilisée, hein, donc elle est plus toute neuve. Euh, si vous utilisez une lime neuve, pensez bien à casser les angles hein, pour éviter euh, de couper. Donc comment on casse les angles Je vous montre dans pas mal de vidéos, mais c'est important. Donc, on va simplement passer voilà, sur les angles avec une autre lime pour pouvoir bien les casser. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement limer la surface et on va vouloir tout limer mais attention il ne faut pas aller jusqu'à l'ongle naturel donc là je tourne mon ongle voilà on lime tout en tournant je vais le tenir comme ça on reste pas toujours au même endroit on va tourner au niveau de l'ongle Donc, je vous rappelle que si vous voulez euh, voilà, connaître euh, finalement les bases du métier, je vous offre une petite formation d'initiation totalement gratuite. On va voir comment faire un limage diamant, ou on va voir comment faire différentes formes de French euh, et plein, plein d'autres choses dans cette formation d'initiation donc totalement gratuite. Vous retrouvez donc le lien juste en dessous de cette vidéo. Ah, donc je lime, je lime, ah et là vous allez voir qu'il y a des parties qui se décollent voilà, alors pourquoi ça se décolle sur mon ongle, alors là je vous explique hein. c'est tout simplement puisque j'ai fait ça sur une base de finition et ça c'est vraiment top vous allez voir que cette finition elle tient mais super bien vraiment elle tient extrêmement bien donc je retire les petits restes c'est une finition, j'avais fait une dépose il y a environ 3 semaines de cela. Et donc comme vous pouvez le voir, la finition est restée parfaitement en place et c'est ma petite astuce que je vais vous donner aujourd'hui. C'est que justement vous allez pouvoir faire des déposes sur des clientes ou sur vous-même et avoir un ongle qui va vraiment être parfait et surtout qui ne va pas se casser puisqu'il va rester dur à l'avant. Voilà, donc ça c'est ma petite astuce. Donc là, une fois qu'on est arrivé à l'ongle naturel, on va passer sur une ligne plus fine. Donc là, c'est une ligne à grain 100. Et là, vous allez voir que les petits stries de la première ligne là, vont totalement disparaître. et on passe très très légèrement quand on est proche de l'ongle naturel hein. surtout on ne lime pas trop si vous avez l'ongle rouge qui est fin, qui est douloureux euh, il faut savoir que là vous avez trop limé et dans ce cas là ben, malheureusement le gel tiendra moins bien dessus euh, quand vous faites une dépose comme ça eh euh, l'ongle a tendance à casser, à être euh, eh bien, un peu douloureux également donc euh, faites bien attention à tout ça et on va faire un grain encore plus fin avec le bloc polissoir, on nettoie un petit peu et on va passer le cleaner. Un petit carré. c'est très important de bien bien bien enlever toute la poussière vous voyez votre ongle va devenir complètement mat et à présent on va pouvoir mettre le top coat shiny voilà donc il y a le shiny et il y a également le mat donc c'est une finition mat on a le milky parfait pour faire vos baby boomers et on a le glitter, si vous voulez faire une finition légèrement irisée. Donc ça peut être très très sympa, euh, et bien si vous n'avez pas envie de faire de, de déco ou quoi que ce soit, par exemple sur un petit baby boomer, rajouter une finition légèrement irisée, enfin légèrement pailletée, ça peut être vraiment vraiment top. Là je vais utiliser la, la shiny, tout simplement. Je rêve à nouveau bien la poussière pour être sûr que tout est bien bien net. Alors, cette finition elle est vraiment géniale. Euh, pourquoi elle est géniale Tout simplement parce qu'elle est très brillante, très facile à appliquer et qu'elle reste brillante vraiment très très longtemps. Donc, vous n'avez même pas besoin d'en mettre beaucoup. Moi, je vais en mettre une couche assez fine. Vous voyez qu'elle se répartit vraiment très très bien. Et simplement, on va venir la catalyser pendant environ une minute. Et voilà le résultat final. Alors vous voyez qu'elle est tout de suite bien brillante. Et elle restera comme ça. Puisque là il n'y a pas de film de dispersion. C'est à dire que vous pouvez toucher directement la finition. Et eh bien euh, elle est directement sèche. Voilà on se retrouve pour euh, d'autres vidéos très prochainement. N'oubliez pas de vous inscrire. De vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour pouvoir euh, donc, voir toutes mes prochaines vidéos. Et d'activer la petite cloche pour être averti des futures vidéos. A très bientôt.